Depuis une dix, quinzaine d'années, il y a eu toute une réécriture de l'histoire algérienne et on est en train de refaçonner non seulement l'histoire mais l'identité algérienne. Les puissances impérialistes ont colonisé les différentes parties du monde, que ce soit dans le, en, en Asie ou au Moyen-Orient, elles ont toujours cherché à s'immiscer dans les différences essentiellement religieuses. Au Maghreb, ayant un paysage religieux homogène, c'est-à-dire musulman, sunnite et même maléquite, euh, elles se sont donc euh, concentrées, enfin la France plutôt coloniale s'est plutôt concentrée sur la différence ethnique entre arabes et berbères. Et donc, afin de procéder à la politique du divisé pour mieux régner, elle a exploité cette différence et forgé cette idée peu à peu pour marquer une différence entre arabes et berbères qui, à la, à, au bout de plusieurs décennies, deviendra l'idéologie berbériste que nous connaissons aujourd'hui. Les Arabes quand ils sont arrivés au Maghreb apportant le message de l'islam, ils ont identifié une population autochtone que déjà les Romains et les Grecs avaient appelé les barbares et donc que les Arabes avaient appelé Bélad al barbar Et donc à partir de cela on a commencé à voir une différence entre les, les autochtones et les nouveaux arrivants, les Arabes. Et au, au fil du temps et sur les, les mille ans qui ont suivi, on a eu tantôt des, des, des émirats qui étaient des dynasties berbères et des dynasties arabes et essentiellement des, une fusion entre les deux puisque le l'étendard principal était l'islam. Donc le Maghreb était musulman et était arabo-berbère. Cette différence a toujours existé, mais elle n'a pas été exploitée de manière politique, comme ça a été le cas avec l'arrivée de la France coloniale, qui a pratiqué la politique du divisé pour mieux régner, justement en créant l'idéologie berbériste. Lorsque la France euh, entame la campagne de colonisation de l'Algérie, elle, elle se fait en plusieurs étapes. Donc la première, une étape militaire. La seconde, une étape agricole, puisqu'elle envoie des laboureurs s'approprier les terres. Et la troisième, qui a été très importante, c'était d'envoyer des anthropologues qui a été et étudier la société locale. Et donc cette société a eu pour, pour mission d'identifier les différences et de pouvoir amener des éléments que la France coloniale, l'administration coloniale allait exploiter. Donc en ayant identifié différents groupes berbères, les Chouis, les Mozabites et aussi les Kabyles, il y a eu euh, une... On a misé sur la Kabylie en région de sa géographie, elle était proche de la capitale, elle était côtière, et, et surtout, surtout, elle avait une population qui était assez pauvre, donc qui pouvait être exploitée facilement. Il y a eu aussi, il faut le reconnaître, une alliance euh, assez au, au début de la colonisation, plus que des notables comme Ahmed al-Mokarani, qui était un chef de tribu noble, c'est immédiatement alliés à la France et, et l'alliance a perduré une quinzaine d'années, justement, ce qui a favorisé déjà une implantation de la présence française en Kabylie et qui, au fil du temps, se renforcera lorsque les Pères Blancs décideront que c'est à partir de la Kabylie qu'ils implanteront le, le fameux, la fame, les fameux missionnaires des Pères Blancs, du Père euh, Lavigerie. Une fois la colonisation euh, de l'Algérie la, euh, complètement entamé, euh, il y a eu ensuite, par la suite au début du XXe siècle, donc, la naissance des mouvements nationalistes, qui a priori visaient une, une, une, une assimilation pardon, avant une, une quête indépendantiste. Mais pour briser cet élan, il fallait donc revenir à exploiter les éléments exploitables de la société algérienne, à savoir cette différence entre arabes et berbères. Elle a peiné à prendre et il a fallu attendre 1949 la fameuse crise berbère où justement les premiers berbéristes euh, ont tenter de d'imposer cette nouvelle idéologie dans la formation et dans les nouvelles plateformes politiques qui allaient être les éléments euh, euh, de, les, les premières les premiers textes fondateurs de l'Algérie indépendante au moment où euh, il y avait une guerre il fallait fédérer tout le monde et on a mis cet argument de côté en revanche après l'indépendance ces mouvements euh, ont été bien exploité par la France postcoloniale, qui n'a jamais véritablement digéré l'indépendance de l'Algérie. Et donc, euh, l'administration française a commencé à, à miser sur le berbérisme en soutenant financièrement, en, apportant, en, en accueillant euh, les militants dits berbéristes pour leur proposer de l'aide politique, financière, etc. Et c'est pour ça qu'en 1966, avec l'aide d'un des lieutenants de Charles de Gaulle, qui s'appelait Jacques penet on a vu la création de l'Académie la, de Berbère. Et c'est à partir de cette création que tout ce que l'on connaît aujourd'hui du berbérisme moderne, c'est-à-dire le fanion avec la lettre, la lettre que l'on reconnaît aujourd'hui qui symbolise les berbères, le calendrier, le thème azir, toutes ces choses-là qui n'existaient pas, qui ne font pas partie du patrimoine berbère maghrébin antérieure à la présence française. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit la naissance de ce mouvement politique, idéologique et bientôt qui deviendra non seulement euh, sécessionniste, mais aussi violent, Plus, puisque déjà dans les années 70, il y a des attentats terroristes commis par des, des, des éléments berbéristes. Et on voit une évolution du mouvement qui, peu à peu, crée la division au sein de la société algérienne.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 non seulement l'histoire mais l'identité algérienne, c'est-à-dire que toutes les valeurs, tout, tout le patrimoine oral écrit que, avec lequel des générations d'Algériens, que ce soit post-indépendance, pendant la colonisation ou avant la, la, la colonisation française, ces histoires-là avec lesquelles nous avons tous grandi sont complètement effacées au profit d'une nouvelle histoire qui, met, qui place l'Algérie un peu dans le, dans le giron de la France. C'est-à-dire que quand on revient à une berbérité antique, qui était pro-romaine par exemple en, en faisant la promotion d'un Massinissa qui était pourtant un vassal de Rome, on se place automatiquement dans le giron de, de l'Occident et on, on, on a tenté par la promotion de cette idéologie devenue assez violente et, et basée sur un racisme anti-arabe très assumé, de vouloir nous divorcer de la famille arabe auquel nous avions toujours appartenu. Donc il fallait euh, revenir sur ces thèmes-là et euh, les challenger en quelque sorte par des arguments que j'apporte euh, via ce livre. Depuis plusieurs années, moi déjà je, je milite dans les, les mouvements antisionistes en, en Angleterre et j'ai véritablement appris à comprendre comment la logique et l'idéologie sioniste s'est façonnée au, au cours du siècle dernier et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors évidemment le berbérisme n'est pas le fruit euh, d'israéliens ou de sionistes, mais le parallèle avec l'idéologie sioniste, la manière que, dont... Euh, la manière les mythes, comment ils se sont imposés en Algérie avec un matraquage médiatique, avec un refus du débat, avec euh, un dénigrement euh, de l'histoire, avec une réécriture de l'histoire, avec un racisme aussi anti-arabe assumé, le parallèle est devenu très évident. Et c'est par rapport au parallèle avec l'évolution du, du sionisme que je fais un parallèle avec l'évolution du, du berbérisme, d'où le titre Berbère de Sion.